Je ne parle pas d'espionnage, je parle de renseignement, à savoir comment l'Empire a trouvé des informations sur ses adversaires, qu'ils soient internes ou externes. Donc on est sur une information spécialisée. C'est ça le renseignement, finalement. Et cette action, elle a suscité des réactions de la part des adversaires de l'Empire, mais qui sont d'abord des adversaires de la Révolution. Donc on trouve ce qu'on appelait les puissances co euh, coalisées, mais elles sont coalisées depuis 1792, menées, pas toujours par l'Angleterre, avec la Prusse, la Russie et l'Autriche, et leur objectif, c'est de remettre le roi sur le trône de France. Et Napoléon, même Bonaparte déjà à l'époque, euh, se retrouve également face à une menace interne. À la france ce sont les jacobins c'est à dire les révolutionnaires de 1789 qui ont survécu à la terreur euh, donc ce sont des radicaux et eux ce qu'ils veulent c'est poursuivre le rêve de la révolution et donc napoléon ne devient pas un héritier de la révolution mais c'est celui qui va arrêter la révolution mais talleyrand et fouché se sont connus pendant la révolution talleyrand a vu Fouché se remettre en selle entre 1802 et 1804 en créant un complot. Un complot anglo-jacobin qui a été éventé et qui s'est terminé par l'exécution du duc d'Anguien. Et l'exécuteur du duc d'Anguien, ce n'est pas Bonaparte, c'est Fouché. Et on le voit bien quand on reconstitue le... La chronologie, l'agent de Bonaparte, qui est Savary, arrive à Vincennes, demande à voir le duc d'Anguien pour pouvoir l'interroger, et là on lui dit il est mort. Donc, euh, l'effort de renseignement pour Bonaparte s'arrête, et c'est Fouché qui a la dernière mise, enfin le, le, la dernière, le dernier pouvoir, et... Le jeu politique de Fouché, à ce moment-là, en, pro en proposant la proclamation de l'Empire, euh, va lui permettre de retrouver son ministère de la police générale. Et Talleyrand le voit, et en plus les deux sont intimes, pas uniquement parce que Chateaubriand l'a dit, dit pour 1815, mais dès euh, le consulat, ils sont intimes. Ce sont eux qui ont, qui ont choisi de mettre Bonaparte comme premier consul et ensuite c'est Fouché qui peut-être malgré lui mais en tout cas c'est Fouché qui amène Bonaparte à devenir empereur la campagne d'Espagne est totalement différente de toutes les autres campagnes napoléoniennes c'est à dire qu'il n'y a pas de renseignements les cartes sont des cartes du 16e siècle les, euh, les reconnaissances des routes, et en tout cas celle qui va vers le, le Portugal, n'ont pas été faites euh, en vrai. On, on a simplement pris un atlas et on a euh, fait son rapport comme ça. Ce qui fait que quand les Français sont arrivés, non seulement on leur avait dit que la route était plate, c'était un faux plat, et quand ils sont arrivés en haut du faux plat, comme la reconnaissance n'avait pas été faite, ils n'avaient pas vu que les anglo-portugais s'étaient fortifiés. Et donc, comme on n'avait pas fait de renseignements, on ne savait pas où on mettait les pieds, et donc ça a été une, euh, une boucherie. Il y a un décalage entre l'information que ces polices-là avaient et le, les rapports que faisaient les inspecteurs, de, poli, enfin, les commissaires spéciaux de police ou les euh, diplomates français dans ces régions on est sur deux types de compréhension du phénomène et c'est pour ça que euh, dans la plaine euh, allemande euh, on a mis presque 20 ans à créer un ensemble à peu près cohérent qui va disparaître en moins de six mois ben, c'est une histoire européenne par nature mais c'est une histoire qui est mondiale également parce que euh, ce livre parle aussi euh, de la découverte d'une secte arabe les wahhabites c'est une histoire qui nous mène également aux états unis et puis en amérique latine et là on s'aperçoit que euh, des gens qu'on considérait comme étant euh, des agents de napoléon bah, finalement ne sont pas des agents de napoléon et on n'a jamais eu de euh, de politique vis-à-vis de cette zone par contre et c'est là l'apport également que les intelligence studies apportent à la compréhension de l'histoire c'est qu'on s'aperçoit que le viceroy espagnol qui était euh, en amérique latine a inventé une menace française napoléon a fait du renseignement et avait une connaissance du renseignement totalement Étonnante. Et le point le plus saillant dans cet étonnement que j'ai eu à travailler sur cette question, c'est que un dénommé Balcombe a visité Napoléon à l'île d'Elbe, et Napoléon lui a donné, quand il a appris que ce personnage venait de Sainte-Hélène, lui a donné une tabatière. Et la première personne que Napoléon va Rencontrer quand il va arriver à sainte hélène c'est ce balcombe et l'agent de liaison va être la fille de ce balcombe sur lesquels on a glosé toute, toute une série d'histoires d'amour et, et autres et là on s'aperçoit en prenant les, les archives et en ayant cette connaissance que les deux se connaissaient d'avant leur rencontre on a tout un réseau napoléonien d'informations qui se met en place à partir de Sainte-Hélène jusqu'en Angleterre. Et d'Angleterre, il y a un réseau qui, qui fait passer l'information à travers la Manche et de Normandie jusqu'à Paris. Dans les archives françaises, on trouve le problème d'informations napoléoniennes qui viennent d'Angleterre mais on ne sait pas d'où elles viennent. En tout cas, on sait qu'elles arrivent en Normandie et qu'elles vont à Paris. Et on a tous toujours su que euh, le médecin anglais de Napoléon avait été renvoyé parce qu'on avait trouvé des papiers, des lettres dans ses malles. Seulement, on n'a jamais fait le rapport entre ce, enfin, ce départ, ce point de départ d'une... Euh, d'un réseau d'informations avec l'affaire française et ce qui est intéressant c'est que les deux affaires se passent en 1819 donc elles sont liées beaucoup d'affaires commençaient dans les archives françaises et ont trouvé euh, des résultats dans les archives européennes ou on trouvait dans les archives européennes des débuts d'affaires qui se terminaient dans les archives françaises donc euh, le, les études de renseignement obligent à ce regard transnational et donc à aller chercher des archives ailleurs, puisque l'empire français était transnational.